à une heure passée du matin et l'hôtel est juste magnifique donc euh, il y a la suite donc c'est deux chambres salon et puis il y a aussi une kitchenette et le personnel dès le départ était vraiment au petit soin ils savent qu'on on leur a dit qu'on allait faire le ramadan donc on peut pas on peut pas déjeuner parce que le petit déjeuner c'est à 6h30 du matin donc voilà la réceptionniste elle était très gentille elle nous a fait euh, un petit paquet avec des yaourts et des, et des bananes. Euh, sinon, voilà, vers 6h30-7h, je descendrai pour ramener le petit déjeuner des filles. On est libre de, de ramener ce qu'on veut d'en de, de, bas et de le ramener dans la chambre. Franchement, nickel. kitchenette avec euh, lave-vaisselle, avec plaque pour micro-ondes. Franchement, le top. Frigo, congélo. Et puis les deux chambres, chaque chambre avec sa salle de bain, ça c'est ma chambre, mon mari et moi. Et puis euh, ici c'est la chambre des filles, elles vont dormir comme des reines. Oh, les lits qu'elles ont, elles sont juste énormes. Et elles ont leur, euh, voilà, leur salle de bain, ici, là-bas voilà, là il y a les toilettes baignoires et tout. Et là, là c'est leur petit dressing. Donc voilà, demain j'essaierai de ranger tout ça, de tout mettre en place, Donc il euh, faut vite que j'aille manger. Avec le décalage, le jet lag, les filles, c'est juste catastrophique. Je ne sais pas à quelle heure elles comptent dormir. Elles ont dormi pendant le deuxième vol, mais pas beaucoup. Elles étaient KO dans l'aéroport, dans le taxi, mais dès qu'elles sont rentrées, tout le sommeil est parti. Ça a disparu. Subhanallah. Donc, moi, je vais manger, aller me coucher. Salam alaikum, habibati. Inch'Allah wa rakum l'air. أه، مerci beaucoup beaucoup على الجير، على التعليقات، على لي في الفلوغ اللي مقبل. راني فرحانا على اليوتيوب ما تأمنوش حاني فرحانا. الفلوغ تاع اليوم راح نخبركم donc euh, les membres de l'Ontario qui me suivent depuis très très longtemps, je vous ai déjà parlé de nos projets euh, de famille et je vous ai dit, il euh, est acte Inch'Allah, euh, on aimerait tellement tellement vivre aux états unis Donc Alhamdoulilah, euh, Rabbi euh, s'ajab le doua et ta'na, wa haqqaqna, li kanfi khatarna. Donc mon mari a eu un job offer, donc on s'est installé exactement à Portland, en Oregon. Donc voilà, bzeff les New York ou la Montréal, non, ce mais c'est pas New York, Je à nous même on brille le a l'activité, on brille le le où a le soleil, où il a pas trafic. Donc, so, uh, Portland. Uh, donc voilà, relocation, uh, il uh, uh, uh, y a beaucoup de choses à, à, à gérer en même temps. Donc, Alhamdoulilah, on a préparé ça pendant plusieurs mois. Et voilà, on est arrivé ici uh, Ramadan. Ramadan, c'était le 26 avril. On est parti le 26 avril à Amsterdam et on est arrivé le 27 ici parce qu'on a pris deux vols. Donc voilà, le premier vol s'est très bien déroulé, mais malheureusement, même si j'avais pris un, un vol de nuit, mes filles, pendant 8 heures, n'ont pas fermé les yeux. Elles m'ont pas dérangée, pas du tout, qu'elles n'ont elles se sont bien occupées avec leurs affaires qu'elles ont ramenées dans leurs petites valises et tout. Mais le deuxième vol était un petit peu difficile parce qu'on avait juste une heure et demie pour pouvoir changer d'avion. Euh, et c'était vraiment très short, c'était la course et l'aéroport de New York, c'est juste catastrophique. Euh, parce que vu le moment mais nous halin les vols directs mais pour le moment on va les vols directs de Portland à Amsterdam euh, donc voilà on prévoit d'aller voir la famille euh, au courant de l'année il est très bien mais voilà, pour le moment, donc on a fait un deuxième vol, comme je disais, New York à Portland, qui a duré 6 heures. Donc 8 heures plus 6 heures, ça fait 14 heures. Et on était claqués à l'arrivée. Mais ça fait du bien de, de tester euh, un, un, un voyage de, de long trajet, un vol de long trajet à les enfants. Euh, tout s'est très bien déroulé, sauf que voilà, elles étaient très, très fatiguées vers la fin. Et euh, ça, c'est tout à fait normal. Tout le monde était claqué. Donc euh, voilà, au le 27 avril, euh, on est dans un hôtel à Hillsboro. Donc normalement c'est deux mois d'hôtel en espérant que le conteneur le et au les deux mois. Donc normalement, normalement le conteneur il sera là le 10 juin. Aujourd'hui on est le 7. Et on s'attend à ce qu'ils nous envoient un email pour nous informer. Donc on est super excités. On a réussi à trouver une maison parce que ici, la crise de logement, elle est incroyable. Les prix sont super élevés parce qu'on est dans un endroit qu'ils appellent la Silicon Forest parce qu'il y a la Silicon Valley, Et la Silicon Valley qui est. San Diego et ici un peu plus au nord il y a la Silicon Forest donc toutes les grosses compagnies comme euh, Intel, Nike, euh, Amazon, Apple, euh, Google, tout le monde s'installe ici c'est un truc de malade il y a plein plein plein plein d'ingénieurs et de cadres qui viennent de partout il y a un mélange ethnique incroyable Indien, Chinois, Japonais, Européens euh, il y a de partout euh, donc c'est ce qui fait la diversité qu'il y a là, c'est un truc incroyable Et donc du coup, mine euh, gars, c'est des ingénieurs et tout ça Donc tout le monde veut louer une maison Et euh, c'est un peu compliqué à trouver euh, Quand on applique pour une maison, à faut que appliqué et donc du coup on était chanceux, c'était euh, une rencontre qu'on a faite un, un couple taïwanais qui ont plusieurs maisons. Et donc on a visité la première, on a trouvé qu'elle était beaucoup trop grande pour nous. Et euh, finalement la deuxième elle n'était pas encore euh, disponible mais ils ont dit tiens il y a, y a la, le locataire qui est dedans qui va sortir bientôt. Et euh, directement on l'a pris les yeux fermés. Donc alhamdoulilah on a réussi à trouver la maison. On ne sait pas encore... Mais elle m'a a euh, mais euh, dès qu'on a une adresse fixe, on peut inscrire nos enfants à l'école. Donc pour le madrassat Noor, nous nous euh, sommes là. Donc ici, l'école, c'est à partir de 5 ans le kindergarten. Donc, je septembre, on une crèche, il est Bien sûr, les crèches, c'est payant. Après l'école, voilà les écoles qui aiment publiques ou qui aiment privées. Euh, je préfère mettre mes enfants dans des écoles publiques parce qu'ici il y a des écoles, euh, surtout sur le quartier, les quartiers, sur les radins euh, les quartiers ils ont un score très très élevé. C'est vraiment le top quoi. Ils ont beaucoup de moyens parce que les habitants paient. Beaucoup de taxes, justement, pour contribuer les moyens à les écoles, ou à la library, ou tout ce qui est attractions, les parcs et tout ça. Donc, Cyril a fait une école qui est juste ici. Euh, donc on euh, a une école où le score il est vraiment euh, topissime Ils utilisent une méthode qui s'appelle euh, STEAM C'est à dire Science, Technology, euh, English, Art and Mathematics Et euh, quand elle me parle de son programme, <rire> je suis impressionnée euh, Donc je suis. on est très satisfaits, très contents Mais on continue à faire la navette de l'hôtel à la maison pour la ramener Elle ne peut pas prendre le bus scolaire puisqu'on n'a pas à la maison de donc voilà, c'est notre quotidien pour le moment. On est toujours à l'hôtel. hamdoulah. l'hôtel, c'est. Les chambres sont grandes. On a une kitchenette. Donc, il y en presque tous les jours. Les week-ends, on découvre un peu les, les alentours. Et, euh... Et voilà, on essaie de s'habituer petit à petit. Et surtout, on essaie de régler tout ce qui est paperasse. Parce que. C'est comme si c'était une nouvelle vie, on doit tout recommencer dès le départ. Ça dire un le social security number, health insurance, euh, les comptes bancaires. Euh, Hamdulillah, donc moi j'ai pas besoin de permis de travail pour le moment parce que c'est inclus dans mon visa. Euh, mon mari, euh, voilà, il avait déjà l'autorisation de travailler dès le départ. Donc euh, voilà, on essaie de s'adapter petit à petit, de s'habituer. Mais alhamdoulilah, on aime beaucoup le cadre de vie. Bien sûr, comme, tout, comme tous les pays, il y a des, des, des avantages et des inconvénients. Il y a des pros and cons. Donc euh, nous, avant de venir, on connaissait déjà la région. On l'avait déjà visitée avant, mon mari et moi. Euh, il y avait mon mari qui l'avait visitée encore une deuxième fois sans moi. Et on a beaucoup aimé. On trouvait que c'était un cadre magnifique. Et c'est euh, l'endroit qui convient à notre lifestyle. Donc, euh, alhamdoulilah... Euh, m'écoute subhanallah. Et là, 7 ans après, j'ai visité euh, Portland en, en 2014. Et 7 euh, ou 8 ans après, je me retrouve installée ici. Donc, pour combien de temps, les filles, on ne sait pas si on va rester euh, si on va rester 2 euh, ans, 3 ans ou à vie. Je ne suis pas du genre lingoul. Ah, nous avons dit et et on ne sait pas à quoi s'attendre, donc uh, Belek Gina a on, une autre opportunité plus tard, Mincharath Garwin. Euh, Corée du Sud ou la Taïwan ou là je dirais pas non euh, je suis comme ça. Euh, n n la zone de confort terry. et euh, abnéti, elles deviennent beaucoup plus ouvertes d'esprit euh, elles sont plus confiantes donc euh, elles sont beaucoup plus sûres d'elles-mêmes etc donc euh, c'est c'est vraiment des expériences à ne pas rater si vous avez l'occasion de, de vivre une expérience pareille surtout surtout si vos enfants mais sont hamsrare donc n'hésitez pas Um, et voilà donc leحمدلله قالي سرسيت عليا والليبرتي تعرفوا من راني et tout ça donc le tout va bien on est euh, aux états Unis <laughs> et euh, bazafe, ygale, l l uh, déjà, je sais pas si c'était un live ou Instagram ou un uh, vlog sur YouTube, mais je vous que c'est limite, c'est mon deuxième pays. Après l'Algérie, c'est mon deuxième pays. Mais maintenant que je suis confiée à de côté, bellec plus tard, Maraniche, a dit qu'est-ce qu'elle nous réserve. Donc euh, voilà, peut-être euh, no, notre retraite en Turquie. On ne sait pas, on ne sait pas pour le moment. Mais voilà, on, on, on essaie de, de profiter de la vie. De, de profiter des occasions et des opportunités qui se présentent à nous et voilà, c'est sans regret les choix qu'on fait, on les assume avec leur bon côté et le mauvais côté et Alhamdoulilah, c'est tout le En tout cas, les gens qui ont eu 8 poursas comme je dis nous devons vous donner à tous En tout cas, voilà le jour où je vais vous donner c'est à dire de soucis Shaitan, Anna un chauffeur tout le monde Parce que mon mari a, des formes, a une formation toute la semaine De, de 8h pile à 17h Donc Anna, je m'occupe de le ramener, le déposer le matin Ensuite je dépose Cyril je vais faire quelques courses. J'occupe Nour. Parfois, je l'emmène au parc. Parfois, euh, la, la bibliothèque, etc. On rentre, on mange. Ensuite, euh, on repart chercher Cyril. On revient à l'hôtel où là je les emmène s'amuser ou faire quelque chose. Après, je repars chercher mon mari. On bat on Et euh, voilà, le temps de dîner, le bain des enfants, les occuper, faire des activités en famille, euh, se reposer tout simplement. Et puis... Euh, et puis voilà, rebelle donc Gasimana dit ha chauffeur. La <laughs> donc voilà, j'essaie aussi de m'adapter, ma chouette, ma saugue, parce que comme vous fille dit, il y a une un phobie, mais le volant. Mais je préfère euh, rouler ici que, que de rouler en Belgique. Euh, c'est très bien je sais pas que c'est très facile à, à, à conduire ici de conduire ici parce que le terrain est très les feux rouges sont et donc du coup, <laughs> je sais pas comment vous expliquer mais, mais voilà je préfère la Belgique Bon, vous Je vous avec moi euh... aujourd'hui une journée typique euh, à l'hôtel, comment ça se passe, euh, comment on est installé à l'hôtel, un petit room tour et euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu fait, comment on s'occupe et tout ça. de la mer. Allez, ma puce, tu montes dans la voiture, s'il te plaît. Stickers. Un sticker. Oui. Donc là, on va à la bibliothèque pour euh, rendre un livre et les Legos qu'on a emprunté la semaine passée. Et euh, nous, on va assister au euh, Preschool Storytime. Donc euh, voilà, on va essayer de l'occuper un petit peu pendant que Cyril est partie à l'école. Il est presque 10h et c'est le moment d'y aller. Allez, let's go Oui une part de gâteau Oui, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ici C'est quoi, ça euh, Un donut. Et ça, c'est quoi Des cookies. Et ça euh, Un macaroni. <rire> non, c'est un brownie. Un brownie. Et ça Des oeufs. Ça euh, Un cupcake. Et tu m'as fait mon cappuccino Oui. Mmh, ça a l'air bon, tout ça. Merci beaucoup Ah, il est délicieux. J'en avais besoin. Vous voulez goûter Attends, ça. Je vais goûter ça. Mmh. Et ça Trop, trop bon. Et une mmh, C'est délicieux, nous, ce que tu m'as fait. Merci beaucoup. Amazon Fresh Delivery, today. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de pas faire les courses en magasin, mais plutôt de, de commander. Donc, c'était hier que j'ai passé ma commande. Aujourd'hui, ils ont livré euh, à l'heure que j'ai demandé. Donc, voilà. On va voir les courses commencer. Si c'est vraiment frais, si c'est really fresh <rire> ou pas. Donc, on va vérifier tout de suite. OK, here we go. So, euh, tout est venu euh, vraiment impeccable. Les fraises sont très, très fraîches. Les bananes, pas très mûres. Donc, euh, voilà, les pommes, les oignons, little bites, de l'eau, euh, tout ce que j'avais demandé, en fait. Tout est en très, très bon état, en excellent état, tout frais. Donc, euh, voilà. Et ici aussi, j'ai pris euh, du fromage râpé, du yaourt pour les enfants, du lait. Donc, les produits-là sont arrivés vraiment frais, là, au toucher. Ils sont très, très froids. Donc, c'est super. On va vérifier ça à l'intérieur plus tard. Mais, euh, voilà, son état a l'air très, très bien. On n'a pas l'impression... Euh, euh, qu'ils mettent quelque chose qui est pas de bonne qualité, franchement c'est vraiment fresh, pour le même prix euh, superbe qualité euh, pff, pas besoin de se déplacer en magasin et faire le tour pendant des heures franchement au top allez allez allez allez Les filles, les 20, Mona, comment tu t'en sors deux mois à l'hôtel, c'est pas beaucoup. Qui parce qu'il y en a pas mal. Euh, on a discuté ensemble par message privé. elles m'ont souhaité bon courage et tout ça. Au rien. l'hôtel et ça va prendre deux mois. Donc vous comment tu t'en sors au niveau nourriture avec des enfants et tout ça. Donc, hamdoullah. Alors l'hôtel, la euh, kitchenette, Il y a plusieurs, il y avait plusieurs choix d'hôtel. Un autre hôtel, les filles, voilà deux chambres plus salon plus, plus kitchenette parce que pour moi, la kitchenette c'est un truc euh, vraiment impératif quand on a des enfants. Nour, tu permets s'il te plaît? Merci, ma puce. Alors, euh, le cousin a aussi un cane, le grille-pain, la machine à café, il donne les filtres, il donne le café et tout ça, donc euh, c'est top. Mais moi, je ne bois pas beaucoup le café à l'américaine, donc je ne suis pas trop fan. Il euh, y a les ustensiles de cuisine. Donc, il y une sauce curry euh, voilà, avec du poulet. J'ai mis des pois chiches parce que j'aime trop. Et euh, je vais rajouter à la fin persil coriandre. J'ai fait, euh, fait, fait cuire le riz ici. Voilà, donc je fais mes courses et tout. Euh, Cain, le micro-ondes ou cane, euh, un petit air fryer. Et euh, voilà, quelques ustensiles de cuisine. Voilà, c'est pas le top, mais je sais y même une confidare, bien sûr. Mais ça permet de manger sain, de, de, de, de manger quelque chose de fait maison. Après les couteaux, euh, voilà les couteaux et tout ça Mais ils étaient tellement horribles Donc j'ai été en magasin et j'ai acheté euh, un set Plutôt je l'ai commandé sur Amazon euh, Tout un ensemble de couteaux Voilà, c'est pas le top top Mais voilà, quelque chose que Et puis euh, j'en avais besoin aussi Dans tous les cas j'allais renouveler pour, euh, pour le darj dida Inch'Allah et euh, voilà, c'est, I usually épices les little bit of a little bit of a little les a à Philips of a little bit of vous little bit of a a a a a a c'est le, le bras mixeur avec, avec ça, ça, ça c'est la marque euh, Cuisine Art ça coûte pas cher du tout. Et voilà, Amazon, on se fait livrer à la maison. Donc c'est l'idéal pour pouvoir mixer les soupes dans une, dans une chambre d'hôtel, tout simplement. Et puis, inshallah, on va aller avec moi. Parce que, comme vous l'avez dit ici, en Amérique, les appareils électriques ne sont en Europe, mais ils ne sont en Amérique. Donc, vous avez des appareils qui ont mis, qui ont mis, qui ont mis, qui ont qui ont mis, ce qui fait que je suis obligée de tout renouveler. Donc je me suis dit, je la fille un bras mixer ici. Il sera toujours utile. Euh, donc voilà, le petit air fryer, j'utilise pour, euh, pour faire des petits, euh, des petits trucs dans le four. Pas grand chose, mais j'ai pas essayé encore des gratins ou quoi que ce soit. Ou euh, Kay Ntani lave-vaisselle, donc euh, c'est top comme il comme y a le lave-vaisselle, donc euh, on ne se casse pas la tête pour la vaisselle, il donne euh, tout, euh, tout ce qui est pastille pour la vaisselle et tout. Donc les filles, elles étaient là en train de s'amuser ici, euh, la peinture, les chrits de l'homme, euh, et voilà. Elles s'amusaient, Merde, reçu la cousine à Jup. donc on va nettoyer tout ça, on va manger et voilà, merci beaucoup les filles, les toulis, les, toulis, les qui et Mais لله, on arrive sans Comme on à s'en euh, sortir. Ce qui fait que la dernière semaine de Ramadan, presque euh, c'était trois ou quatre jours, on a pris que des hôtels en Belgique et en Hollande, les filles ont kitchenette ou oh, pareil ici, euh, j'ai pris l'hôtel avec Kitchenette et c'est quelque chose que je, je ne regrette pas du tout. Euh, ils servent le petit déjeuner bien évidemment. Mais euh, voilà, euh, ça, ça permet de, de prendre le petit déjeuner là-bas. Ou bien de ramener euh, ce qu'on veut et, euh, et faire notre petit déjeuner ici. Donc on peut prendre des fruits, on peut prendre des yaourts, euh, du pain, etc. Je fais aussi mes courses même chez le magasin, les courses théories et tout. Euh, J'essaie de prendre mes repères un petit peu niveau magasin parce que ici, les États-Unis, l'inconvénient c'est que la nourriture qui de la Likom, ça se vraiment perdu ou la nourriture américaine, je, je ne suis pas très très fan. Donc euh, voilà, ça manger c'est, je suis, je suis au c'est, vivement qui fidari Donc voilà, ça c'est le goutteur d'un Je vais couper des fruits à côté des concombres. Et, euh, et voilà, c'est bon, c'est sain, c'est fait maison et, et tout le monde va se régaler. Voilà, bisous. On vient juste de finir notre story time. Donc, il est 19h passé. Euh... Donc tous les soirs, parfois quand Sirène rentre de l'école, parfois avant, euh, avant de dormir, parfois avant le dîner, ça dépend, mais en tout cas c'est toujours comme ça. Donc on essaie de lire. la routine, la lecture, on lit beaucoup plus souvent qu'avant, euh, pour la simple raison que déjà il y a deux raisons. La première raison c'est pour euh, qu'elle s'améliore en anglais. Et la deuxième raison, c'est euh, parce que le le conteneur, les jouets de home, les activités de euh, ta'hom, vraiment, elles ont un minimum de choses. Et donc, du coup, pour, euh, voilà, pour euh, <rire> s'adapter avec les moyens de bord, ouais. euh, on a été à la bibliothèque. Oui, et la bibliothèque, ils nous ont aussi donné un papier euh, avec 20 jours. Et tu dois écrire tu lis combien de minutes ou combien d'heures. Et on a, moi, je lis 15 minutes et Nora elle lit 10 minutes. Mais parfois, maman, elle nous lit des livres. Oui, voilà. Donc, on prend, y a, y a, franchement, avec KMZF, les livres, beaucoup de livres, ça m'a super intéressant. On peut emprunter des jouets, plein d'activités à faire. Ils ont un Summer Camp Program. Ils ont... Euh, y, y, y, en fait, il y, y a une infinité de... <rire> Franchement, il y, y a pas mal d'activités à faire. Il y a les soirées pyjama aussi. Oui, même euh, hier, on a fait une soirée pyjama. Elle était cool. Ils nous ont raconté euh, des histoires, plein d'histoires et aussi des chansons qu'on devait faire avec les mouvements et tout. Voilà, donc, donc elle peut faire du coloriage. Il y a plein d'activités à faire. Et euh, je leur prends beaucoup de livres. les livres, c'est devenu « la Routine, interna. Tous les soirs, on lit des livres. Et franchement, ce livre-là, il est... il est trop beau. Ouais. Euh, c'est une histoire toute simple. Oui, c'est une histoire d'une de... petite fille et une grand-mère. Et ils voulaient se rencontrer. Mais le problème, c'est que euh, la petite fille, elle, elle voulait y aller chez la grand-mère. Et la grand-mère, elle voulait y aller chez la fille. <rire> et ils ne se sont pas croisés dans la route. Voilà. Donc, euh, c'est très beau. C'est très, très bien illustré. Je trouve ça très joli. Euh, je pense que... Torogomi, c'est japonais, donc euh, voilà, on voit très bien que c'est typique, c'est japonais. Et euh, c'est une très jolie histoire, des phrases très très simples. Ça permet aux enfants d'apprendre. Donc, nous avons des qui les images, il les détails où les enfants s'expriment comme elles le veulent. Et moi, quand je lis les phrases, les jumeltes, sont compliquées. Donc, euh, tout le monde comprend, même Nour comprend. Et Mais ça, c'est. lire. Voilà, ça, c'est très, très bien. Même Cyrine, elle peut le lire toute seule quand elle est. Euh, elle n'a pas besoin euh, que je l'accompagne pour pouvoir lire correctement. Mm. Et ça, c'est très bien. Euh, Qu'est-ce que tu voulais lire d'autre le, le, le prochain livre qu'on avait pris, qui t'intéressait beaucoup euh, C'est celui-là, parce qu'à l'école, euh, ils l'ont lu sans moi. C'est exactement le voilà. même. Voilà. Donc ça, c'est un livre très, très connu qui s'appelle « The Proudest Blue ». Il est écrit par euh, le, la championne olympique euh, Ibtihel Mohamed. Euh, c'est un livre très connu. Et dans les écoles ici aux États-Unis, il l'utilise beaucoup pour encourager les enfants à accepter euh, tout ce qui est euh, différence, etc. T'as envie d'encore lire, Nour T'aimes bien le livre et puis, voilà. même, ouais. même nous, là, elle aime bien, parfois sans lire, mais juste feuilleter, regarder les images. Parfois, je l'entends raconter l'histoire à ses poupées. Et ça, ça fait plaisir de, de voir que mes filles, elles sont de plus en plus bouquins. Parce que pour la simple raison, c'est parce qu'elles n'ont pas autre chose à faire Ouais. et ça c'est très bien mais le problème c'est que même à l'école j'ai un iPad et là-bas il y a plein de livres tu cliques sur un livre il y a même des championnats d'arts de martiaux que je regarde et tout et des insectes et des tigres et tout il y a plein de livres de ça c'est très bien, c'est très bien donc euh... Voilà, le seul moyen que les enfants apprennent les bouquins, ils aillent lire les livres, c'est de limiter les autres activités, les autres jouets, tout ça, parce que ça leur prend beaucoup de leur temps. Euh, Privilégier plus des activités comme ça. Et pour vous dire, euh, ici dans la, il y a trois télévisions dans, dans la dans la suite où on est, et franchement, on les allume rarement. On, on... La, la télé du salon et la télé de la chambre des filles. Euh, on les allume même pas, pour vous dire. C'est tout le temps éteint. Et euh, la télé, dans ma chambre à moi, il n'y a que mon mari qui l'allume le soir quand il est fatigué oui. en rentrant du travail. Et voilà, c'est notre quotidien dans la petite chambre. Vous voyez, les filles, limite, elles se sont installées. <rire> elles ont accroché leurs petits dessins et tout ça sur, euh, sur le frigo. Donc euh, voilà, on s'occupe comme on peut dans la, dans la suite. Et puis, euh, euh, hey, j'espère que voilà, les affaires arriveront bientôt. On voit que Nour est bien concentré sur son sur le livre.